Comment écrire des paroles de chansons Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner des techniques validées par les pros, trois techniques que tu vas pouvoir utiliser. Euh, je ne sais pas si tu as déjà essayé d'écrire des paroles de chansons. Est-ce que tu as déjà euh, commencé à bricoler des trucs dans ton coin ou est-ce que tu as écrit carrément des textes Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement peut-être tu butes encore un petit peu sur, euh, sur la question. Euh, ce qui se passe, je sais que ça peut être assez frustrant, c'est que... On a une idée, tout d'un coup on dit « ah je voudrais écrire une chanson là-dessus » et puis bah, quand on se retrouve avec le cahier ou le clavier de l'ordinateur et puis le, le, le stylo, la feuille, là, on essaye d'écrire quelque chose, bon bah, on met quelques mots, quelques phrases et puis bah, force est de constater une heure après que bah, finalement on n'a pas vraiment écrit les paroles d'une chanson. Ou alors ce qui peut arriver aussi que je vois régulièrement en coaching avec des, des élèves que j'accompagne, c'est des personnes qui vont écrire beaucoup de textes mais elles n'arrivent pas, c'est-à-dire elles se retrouvent avec 3 pages, 4 pages, 5 pages et finalement, c'est plus un roman c'est plus un roman qu'une chanson ou une nouvelle, on va dire, d'accord Mais ce ne toujours pas les paroles d'une chanson. Donc, si tu te poses cette question, « Bon, mais Antoine, maintenant, moi, je voudrais vraiment que tu m'expliques comment écrire les paroles d'une chanson. » et bien, je vais te partager trois méthodes tout de suite dans cette vidéo. Alors, moi, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Antoine, je suis coach vocal. Je partage toutes les semaines sur cette chaîne des vidéos pour aider les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix mais également pour les aider à écrire, composer des chansons. J'ai accompagné pas mal de personnes euh, cette année sur cette thématique et voilà pourquoi je te fais cette vidéo. Alors, ce qu'il va falloir que tu, que tu utilises, en tout cas que tu essayes, c'est d'enlever le, euh, le facteur chance de l'équation. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir une, hop là, une, une lumière qui s'allume puis on se dit « Ah, oh, trop bien, j'ai une idée, j'ai des paroles !» et puis ça sort d'un coup. Un peu en style écriture automatique. Sauf que, euh, la plupart du temps, on va peut-être avoir un couplet, deux couplets et on ne va pas arriver à finaliser la chanson et ensuite on va buter là-dessus. Ou alors ça va nous arriver tellement peu souvent que finalement, bah, on va se retrouver aussi très frustré parce que, que ben, bah, ouais, un coup, j'ai eu comme ça une idée, mais voilà, un, je me sens un petit peu nul parce que j'ai pas réussi à reproduire, en, entre guillemets, cet exploit. Et alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les professionnels, euh, les, les pros de l'écriture, eh ben, ils ont des techniques, ils ont des méthodes. Je vais t'en partager trois. Maintenant, après, tu en fais ce que tu veux. Tu peux tester les trois. Tu peux tester une des trois, peut-être que tu vas t'apercevoir que, ben en fait, il y a une de ces trois méthodes que tu avais déjà testé par hasard, mais comme tu t'en étais pas rendu compte, ben, tu n'avais pas euh, finalement poursuivi dans cette méthode. Euh, voilà, et j'espère, et tu me diras en, en commentaire euh, ce que tu penses de ces méthodes, laquelle tu as pu tester, laquelle te va le, te va le mieux. Et donc, ben, je te propose qu'on commence tout de suite par la première technique. Alors, la première technique, c'est une technique qui est utilisée euh, notamment ben, tiens, par Bernard Verber. Je ne sais pas si tu connais cet auteur. Alors, lui, il n'écrit pas des paroles de chansons, il écrit des livres. Mais des livres, il en a écrit pas mal. Et euh, il expliquait comme ça, euh, je ne sais plus si c'était dans un, dans un de ses cours, ou dans un, parce qu'il fait pas mal de cours ou dans une interview, mais il expliquait que lui, finalement, son truc, c'était de s'asseoir tous les jours à sa table. d'accord, De ne pas se poser de questions. Tous les jours, démarrer sa journée par écrire. Parce que un des problèmes qu'on peut avoir pour écrire des paroles de chansons, c'est de se dire, ok, mais j'ai pas trop d'idées, ou je j'ai pas les mots, ou là, je sais pas, les mots ne me viennent pas, ou j'arrive pas à trouver les synonymes, j'arrive pas à trouver les, les bonnes phrases. Et donc, bah lui, sa technique finalement pour lutter contre ça, c'est de se dire, ok, plutôt que d'attendre le moment où tout d'un coup les idées vont me tomber du ciel, eh bien, je m'oblige quelque part à m'asseoir à ma table tous les jours pour... Voilà, mettre des idées, des idées sur le papier, jeter des idées sur le papier, un mot, une phrase, quelques phrases, etc. Et puis avancer petit à petit. Alors c'est une technique qui est bien connue des écrivains. Hein. Il y a des personnes comme ça qui se contraignent, entre guillemets, à écrire 2000 mots euh, euh, tous les jours. Il y a des poètes aussi, beaucoup de poètes qui utilisaient cette technique et qui finalement, à la fin, n'avaient juste que l'embarras du choix de sélectionner finalement les, les, meilleures, les meilleures pioches parmi euh, ce qu'ils avaient pu écrire euh, tous les jours. Imagine que, comme ça, tu, tu, tu testes ça pendant 30 jours. Eh ben, imagine que tu te dis, je vais écrire une page tous les jours. Eh bien, ça veut dire qu'au bout de 30 jours, finalement, tu auras peut-être 30 propositions ou 30 textes de chansons ou débuts de chansons différents et, ben, tu auras énormément avancé parce qu'en fait, tu auras juste l'embarras du choix de dire, bon, non, ça, c'était pas génial. Ah, tiens, ça, c'est intéressant. Hum, ça, c'est intéressant aussi. Et finalement, en à peine un mois, tu auras lancé cette routine. Alors, je ne sais pas si tu connais euh, le livre, par exemple, le Miracle Morning, les, les, voilà, ces techniques aussi de, de, de journaling ou de routine quotidienne. Tu, si tu pratiques ce genre de technique, tu peux tout à fait insérer ça dans ta routine matinale et te dire, bah ouais, ok, tous les matins, je me prends une demi-heure pour euh, écrire, pour, euh, pour écrire comme ça des, des, des paroles de chansons. » Ce qui peut être intéressant pour toi, alors ça ne va pas forcément parler pour tout le monde, hein, c'est pour ça que je te dis, teste parmi les trois techniques que je te partage, teste et puis vois ce qui fonctionne pour toi. Euh, Peut-être que tu vas t'apercevoir que ça va vraiment t'aider à installer un rituel, d'accord Et le matin, tu vas te lever, tu vas pas poser de questions, boum, tu vas t'asseoir à ta table. Euh, je te conseille si tu fais ça d'avoir ton petit coin pour faire ça. Donc soit ton canapé, soit sur ton lit, euh, soit soit un petit bout de bureau. Mais c'est c'est important, je dirais, pour créer le rituel, d'avoir un lieu et d'avoir du coup euh, bah, soit ton ordinateur qui est prêt ou ta tablette ou un. un moi, j'aime encore bien les, les cahiers et les, les stylos et que ça soit prêt comme ça sur ton bureau, dans ton petit lieu, et hop, tu te lances dans ta petite routine, d'accord Ça, ça va vraiment, ça peut être vraiment très puissant, ça peut donner des résultats très rapidement parce qu'on profite vraiment de ce qu'on appelle l'effet cumulé. Un jour, deux jours, trois jours, bah mine de rien, au bout d'un mois, tu auras déjà commencé à faire 30 essais de chansons, ce qui est beaucoup mieux que finalement... Réfléchir à dire ⁇ Ah, j'aimerais bien écrire les paroles d'une chanson, mais je sais pas trop, je mets deux phrases, puis le mois d'après, je m'y remets, et puis tu vas mettre un an à à peine réussir à sortir comme ça le, le, le, le, le, format de, enfin, le, le texte d'une seule chanson, d'accord ?⁇ Donc c'est pour ça que ça, dans cette première technique que je te partage, c'est vraiment la force du rituel et la force des effets cumulés. Hein euh, moi, dans les, les personnes que j'accompagne dans ce processus d'écriture, la moyenne, c'est on met 3 mois, d'accord, pour une personne qui part vraiment de, de zéro, qui part de rien du tout. Voilà, en 12 semaines, on arrive à écrire la première chanson de bout en bout. Et quand je te dis euh, écrire la première chanson, c'est dire qu'elle est vraiment finalisée, parole et musique, c'est quelque chose qui est partageable partageable, pardon, sur, les, euh, sur les réseaux. Donc ça, c'était la première technique, donc test, d'accord. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut te correspondre. Alors. Ne me mets pas en commentaire deux jours après la vidéo, ah j'ai testé, ça marche pas, d'accord Essaye au moins sur une semaine hein, pour voir si c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut convenir. Il y a des personnes qui aiment bien faire ça aussi le soir avant de se coucher. Une petite page d'écriture comme ça avant de, de se coucher, ça, fait, ça participe à un petit retour au calme, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, à toi de tester et euh, de m'en donner des nouvelles en commentaire. Je te propose maintenant de passer à la deuxième technique. Alors cette deuxième technique, c'est une technique que j'ai euh, également euh, utilisée, euh, ça va être de euh, t'organiser vraiment dans l'année un temps, un temps spécial. Donc là c'est un petit peu ce qui va pouvoir se passer quand on fait une, une retraite, quand on se retire. Alors voilà, c'est très connu, il y a des, beaucoup d'écrivains qui font ça, je ne sais pas si tu connais, il y a des endroits par exemple comme... Euh, comme Vézelay en France, qui sont des, des lieux un peu de, de retraite. Alors, c'est à la fois des lieux de retraite spirituelle et à la fois des. Il y a pas mal d'écrivains qui aiment bien se retirer. Euh, Là-bas, il y a en Ardèche aussi, il y a des, des, des très beaux coins du côté d'Entraigue où il y a des gens oh là, qui vont se mettre un petit peu au vert dans la montagne, comme ça, une semaine, deux semaines, voire un mois, pour écrire. Beaucoup, beaucoup d'auteurs pratiquent ça, beaucoup de musiciens pratiquent ça. Euh, j'ai moi-même pratiqué ça. Alors, je vais t'expliquer en fait comment j'ai découvert finalement cette, cette méthode. Euh, j'ai dû euh, à, un moment, euh, à un moment, de ma vie, j'avais pas mal de problèmes de santé et euh, voilà, j'ai dû suivre des soins pendant une période longue. Alors, c'était euh, trois semaines, ouais, environ trois semaines. Et euh, donc voilà, donc, j'ai dû, dû partir, j'ai dû partir de chez moi pour aller là sur le lieu des soins. Et en fait, alors c'était un, un endroit très joli au, au pied au pied des monts. Et euh, le fait est que j'ai dû passer trois semaines là-bas et euh, j'étais totalement isolé, mis à part euh, voilà, les soignants que je pouvais voir euh, euh, au quotidien. Mais sinon, j'étais vraiment isolé et je crois parler à personne en fait. Finalement, pendant, pendant ces trois semaines, j'étais pas mal retiré du monde. Et, euh, et ben, je vais te dire, j'ai apprécié ce moment parce que j'étais pas parti seul, j'étais parti avec ma guitare, avec ma guitare, un petit dictaphone, c'était une tablette. J'avais pris ma tablette et, euh, et un cahier. Et en fait, pendant trois semaines, euh, mis à part, si tu veux, voilà, suivre les, les, les soins pour ma santé, les seules choses qui préoccupaient mon esprit et mes pensées, c'était finalement d'ouvrir le robinet euh, à écriture. Et en fait, il s'est passé un phénomène très intéressant. C'est que le premier jour, ah, je butais un peu, je ne sais pas, je n'ai pas trop d'idées. Deuxième jour, pareil. Puis le troisième jour, sur trois semaines, toi, il y a du temps. Il ah, y a un moment. C'est comme si j'avais déverrouillé, si tu veux, le, le robinet à idées, parce qu'en fait, j'avais changé de mode, d'accord Je n'avais plus dans mon esprit la gestion du quotidien. Tiens, euh, ok, euh, il faut mettre le réveil. Tiens, demain, il faut penser à faire ci et il y a ça, etc. Le côté administratif, gestion, etc. qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Euh, ce truc-là était débranché et donc finalement, mon esprit était vraiment ouvert, si tu veux, sur l'écriture et d'écrire de, des chansons. Et euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant ces trois semaines, je me souviens avoir écrit, il me semble, neuf ou dix chansons. Parce que les idées amenant les autres, il y a un, un, un, d'ailleurs un, une idéologie que, que j'adore qui est le fait que, je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, qui est le fait que les idées puissent faire des bébés ensemble. d'accord Tu as une idée, tu as deux idées, les deux idées font un bébé, il y a des bébés-idées qui naissent. Je te parlerai de ça peut-être dans une prochaine vidéo. Euh, et donc, en fait vraiment, voilà, il y, y a vraiment ce truc-là qui s'est mis en route. Parce que finalement, j'avais que ça à penser. Plus, voilà, les... La logistique du quotidien, elle était plus là. Euh, j'avais pas grand-chose à penser autre que juste comment je pourrais faire pour écrire des belles chansons, pour partager ces choses qui me tiennent à cœur. Et ça, alors ça, il y a un petit côté logistique. C'est un truc qui ne va pas être évident. Tu peux t'amuser à le faire le temps d'un week-end, par exemple. Tu peux te retirer te louer un petit truc, partir dans un, un endroit au calme, un endroit qui te, qui te plaise et te mettre un petit peu en retrait comme ça pendant deux, trois jours toi en mode week-end prolongé et puis tester. C'est-à-dire que tu programmes rien. d'accord Pendant ton week-end, tu ne programmes rien. Tu ne prends pas de rendez-vous, tu ne tu, tu fais pas des visites ou des trucs comme ça. Tu te laisses vraiment porter par, euh, par, le, par le truc et euh, ce qui va être intéressant là-dedans moi ce que je t'invite à faire c'est d'organiser de t'organiser pour tes repas de manière à ce que t'aies pas non plus de contraintes horaires d'accord c'est-à-dire si tu dis ah oui euh, je, je dois aller au restaurant pour 19 heures etc ça, c'est pas très bon parce qu'en fait, quand tu vas ouvrir comme ça ce robinet à créativité, ça se trouve à 18h45, tu vas avoir une super idée et tu n'as pas envie d'interrompre ton travail pour justement aller dîner parce que tu as réservé l'horaire. Donc L'idée, c'est que tu prennes un peu voilà, des ressources avec toi, tu prends, des, tu prends des vivres avec toi. Du coup, tu ne dépends d'aucun horaire et tu te laisses juste porter par euh, voilà, le lever du jour, le coucher du jour, euh, le coucher du soleil, le, le rythme comme ça euh, jour-nuit. Et ça te permettra de découvrir aussi s'il y a peut-être des moments de la journée pendant lesquels tu es plus inspiré. Euh, c'est très important, il y, des, il y a des notions de cycle hein, euh, qu'il que, que qu faut absolument que tu connaisses. Je t'en parlerai aussi peut-être dans une, une autre vidéo. Mais ce qui se passe, c'est que le fait est que quand on est dans un calendrier qui est, euh, je dirais, rythmé bah, par le rythme des rendez-vous, d'aller chercher les enfants à l'école, d'aller euh, à tel rendez-vous professionnel, de faire ceci, cela, euh, Ben bah, ça, si tu veux, ça casse, en fait, ça, ça casse tes signes de créativité. Donc, si tu es très sensible, hein, ça dépend du, du profil que tu peux avoir, mais si tu es sensible à ça, bah, je t'invite à tester, d'accord Donc, euh, soit en mode week-end prolongé, euh, deux jours, trois jours, tu te mets ça à part, soit en mode une semaine, euh, on va... On est en train de réfléchir à organiser une retraite d'écriture, par exemple une retraite d'accompagnement d'artistes. Ben, L'idée, c'est ça. C'est que pendant une semaine, tac, on se met dans une bulle, une bulle de créativité, où on n'a rien d'autre à penser finalement que, tiens, des bonnes idées d'écriture et de, de composition. Donc ça, ça peut être une technique qui pourrait porter ses fruits. Il y a un petit peu d'organisation, il est vrai. Euh, mais ça peut être très prolifique. Je te dis, moi, en trois semaines, j'ai écrit... Une... Entre 9 et 10 chansons, je ne suis plus sûr du chiffre exact, mais bon, quand même, tu vois, je veux dire, ça fait quasiment de quoi déjà faire un album en 3 semaines. C'est plutôt, plutôt rentable, c'est du temps bien mis, bien mis à profit, en tout cas, quand on s'intéresse à ce sujet. Donc, encore une fois, c'est à toi de tester, d'accord Ça, c'était la deuxième technique qui a été validée. Il n'y a pas moi, voilà, il y a pas que moi qui dis ça, il y a énormément d'auteurs, d'écrivains, d'artistes qui utilisent cette technique-là, donc... À toi de voir et dis-moi en commentaire euh, si ça fonctionne pour toi. N'hésite pas d'ailleurs, juste avant que je te partage la troisième technique, n'hésite pas à partager cette vidéo à des amis, à mettre un petit pouce euh, sur cette vidéo. Alors un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, hein, ça c'est toi qui choisis. Mais voilà, simplement ça aide au référencement de nos vidéos. Je te partage maintenant la troisième technique. Alors, cette troisième technique, elle est aussi très connue dans le milieu de l'écriture et de la composition. Et euh, je vais te donner un hein, exemple d'une personne dont on peut dire qu'il a écrit 2 trois tubes et 2 trois titres. Et euh, cette technique, eh bien, elle est utilisée par euh, l'artiste que tu connais peut-être qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Donc, euh, cet artiste est très connu. Il s'est illustré pour avoir écrit beaucoup de chansons pour les autres. Donc, il avait sa carrière à lui. Il sortait ses albums, il faisait ses tournées, et en même temps, il écrivait énormément pour les autres en parallèle. Alors, il n'est pas le seul à faire ça, mais c'est quand même pas mal illustré par les tubes qu'il a pu composer. Et la question qui se posait, c'était de dire, mais comment il fait, en fait, pour toujours avoir autant d'idées, et des idées pour lui, et des idées pour les autres, etc. Et euh, bah, quand on interroge, en fait, les, les, les personnes qui ont pu travailler avec lui, ses musiciens, les personnes qui l'ont comptoyé, ils disent, ben, bah, en fait, euh, Jean-Jacques, il a toujours eu sur lui des petits calepins. Et en fait, finalement, on ne l'a jamais vu vraiment se poser euh, complètement comme ça pour écrire, comme je te le disais, là, en mode retraite. Mais il a toujours eu ses petits calpins avec lui. Et euh, tac, tiens, on était en train de parler. Oh, oh ça, ça me donne une idée. Tac, trois, petits, trois petites euh, griffes comme ça dans son calepin. Oh, tiens, on est au restaurant, on dîne. Ah, tiens, c'est intéressant. Ah, là, il y a une situation, il y a une scène. Tac, il observe quelque chose. Hop, il note. Un sujet d'actualité qui le fait réagir, tac, des petites notes, des petites notes. Et ça, c'est pareil, c'est un peu la technique des, de l'effet cumulé. Des petites notes, des petites phrases, des petits trucs qui t'éveillent qui la curiosité, qui t'éveillent la créativité. Tu notes ça, tu notes ça, tu notes ça, tu notes ça. Et tu vas te retrouver en fait, au bout d'un moment, bah, tu vas te poser et puis tu vas ouvrir comme ça tes, tes petits cahiers. Et là, tu vas apercevoir que ça va fourmiller d'idées Et là aussi, tu n'auras que l'embarras du choix d'accord pour, pour sélectionner des idées. Parce que finalement, c'est ton quotidien les petits moments, les petits, les petites idées comme ça, tu sais, qui, qui arrivent et puis qui repartent bien souvent on les laisse bien trop souvent on les laisse filer et ben lui il a toujours pris note il y a un autre un autre artiste comme ça que tu connais peut-être alors ça a peut-être moins parlé aux plus jeunes parce que voilà il est c'est un artiste qui est, qui est décédé maintenant c'est Michel Berger Michel Berger il était connu il avait une maison dans le sud et pendant les vacances il aimait inviter ses amis comme ça voilà venir passer quelques temps dans le sud dans sa maison et euh, ben voilà en, en tout bon musicien qu'il était il avait forcément un piano dans cette résidence secondaire et très souvent les gens disaient ben on est en train de faire la fête, un bon repas, hop, et tout d'un coup, il y a Michel qui, qui, quittait, le, qui quittait la table, qui allait s'isoler une petite demi-heure avec son piano. Et tout ça, pourquoi bah Parce que tout d'un coup, tac, il avait une petite, une petite mélodie. Ça peut être, ça peut être le, le tintement d'un verre, ça peut être une fourchette qui, qui, qui tombe comme ça, ça peut être quelqu'un qui sifflote quelque chose, et tout d'un coup, tu fais, oh, mais tiens, ça me donne une idée ou le bruit du vent dans les feuillages, et tu as une petite idée, et hop, en mode bloc-notes, comme ça, tu notes, tu notes cette petite idée musicale. Donc ça, ça peut être très puissant parce que, finalement, tu écris sans t'en rendre compte, d'accord C'est-à-dire que tu vas vraiment glaner des idées, glaner des idées, glaner des idées, travailler en fait un maximum de matière brute, c'est ce que je dis aux, voilà, aux personnes que j'accompagne quand, euh, quand, euh, quand on travaille ensemble pour euh, écrire une chanson, je leur dis, là, il te faut de la matière, d'accord il, il te faut de la matière brute, il faut que tu ramasses des cailloux là, dans ta, ta brouette, d'accord Et donc ça, ça peut être une des techniques pour le faire. Il y a différentes techniques pour faire ça, mais là, je t'en ai partagé trois aujourd'hui. Et donc, cette technique des petits carnets, de noter comme ça tout le temps au quotidien, dès que tu as quelque chose, une idée, même si ça te paraît rien, hein, même si ça te paraît anecdotique, ça, ça peut être juste un jeu de mots. Les rappeurs font ça. Tu sais que les rappeurs s'illustrent pour utiliser pas mal de jeux de mots, parce que les jeux de mots, bah, ça sonne bien, ça fait des bonnes punchlines. Et voilà je sais que des rappeurs font ça aussi, quand ils ont un bon jeu de mots, ok, ça je prends note, ils savent pas encore ce qu'ils vont en faire, mais ils en prennent note parce que c'est trop précieux, plutôt que d'attendre, de se poser à la table et se dire bon allez, vas-y, trouve un bon jeu de mots. Non, ça ne va pas être aussi euh, évident que ça. Donc voilà, je t'ai partagé, euh, partagé aujourd'hui Trois techniques qui sont validées vraiment par des professionnels, d'accord euh, Que tu vas pouvoir utiliser. C'est des techniques que j'ai moi-même expérimentées. Elles ont des avantages et des inconvénients, mais ça, ça sera à toi de les tester, d'accord Et ça sera à toi de me dire, voilà, qu'est-ce que ça donne dans ton, dans ton quotidien Alors, je te parle de ces sujets-là parce que euh, j'ai accompagné en 2021 et en 2022... Euh, et d'un petit nombre de, de chanteuses et chanteurs euh, amateurs, chanteuses et chanteurs amateurs, qui avaient vraiment cette envie bah, d'écrire leurs chansons. Et certaines avaient commencé à chercher un peu des techniques, faire, tester des choses dans leur coin, mais à un moment, ils disaient, voilà, je, je sens que c'est vraiment important pour moi que ça se concrétise, que j'ai ma chanson qui, qui soit là, qui soit terminée, que j'ai cette mélodie que je puisse partager, que j'ai ces paroles qui soient finalisées, que ça ne reste pas juste une idée comme ça dans ma tête. Et, euh, et voilà, J'ai eu grand plaisir à accompagner ces, ces personnes. Alors, si toi, aujourd'hui, tu as envie de prendre un raccourci, tu as envie que, que je t'explique voilà, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cet accompagnement, Donc c'est un accompagnement qui est individuel. d'accord. La garantie que je peux te donner, c'est qu'à l'issue des trois mois de cet accompagnement, tu auras euh, ta première chanson euh, finalisée, peut-être d'autres. Il hein, y a des personnes on ont écrit 2, voire deux et demi, presque trois. Euh, mais dans tous les cas, même si tu démarres de zéro, euh, voilà, tu auras pu écrire cette première chanson. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le petit lien qu'on va te mettre sous, le, sous cette vidéo. Tu pourras euh, du coup accéder à une vidéo additionnelle d'explication et puis tu pourras prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute de ton projet. D'accord Que tu m'expliques un petit peu ton parcours, où tu en, où tu en es, ce que tu as envie de faire et puis que je puisse te dire. Et eh bien si je peux euh, t'aider là-dedans. Moi, je te remercie du coup d'avoir suivi cette vidéo, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, bien prends bien soin de ta voix. Ciao